C'est bien la première fois qu'il y a un choix dans un sapin et que ça me plaît. Ok Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Makers. A demain. A demain pour la vidéo suivante. Allez, ciao, ciao.